Salutons, on se retrouve pour une nouvelle vidéo On va commencer sa vidéo en paix, je crois pas euh, Par principe euh, j'ai tué le... Je sais plus comment il s'appelle Le protecteur en me disant qu'il y avait un intérêt En fait euh, ça n'a rien déclenché J'ai toujours pas de mission euh, J'ai trouvé une nouvelle porte mais il faut la clé de... Rachid et je sais pas quoi et en plus, j'ai des machines qui m'embêtent. J'ai plus ma décharge électrique. Euh, finalement, on va reprendre les perforantes. Oh, ça pète vite en fait. Il faut la clé de Chico et. Et Rachid. Alors on peut pas rentrer C'est juste un de gros la tourelle se cache Ah Me voilà pensée D'ici on peut ouvrir la porte Tourelle mitrailleuse vide définitivement quelqu'un qui s'est enfui super pirate euh, c'est le modèle le plus populaire de la ga gamme axe smart super pirate vous permet de gagner du temps quand vous avez besoin de pirater un système électronique ne perdez plus une seconde avec le super pirateur. ok vous avez récupéré votre Premier fortifiant de manufacture Fortifiant de manufacture améliore le piratage Et l'utilisation des machines ils Sont équipés séparément des plasmides Et autres types de fortifments Ok Oh, oh J'aurais dû tirer tout de suite J'ai hésité Je sais pas pourquoi dans ce jeu je présuppose Que les gens peuvent être pacifiques Hein je, je, je sais pas ce qui me prend Ah ils sont entre part Comment je les active alors euh... J'ai toujours mes F1, F2. Ah peut-être que comme c'est un truc spécial pour les machines, ça n'a pas d'importance. Bon voilà. Hein. Ah maintenant la porte est ouverte. Euh, ça, c'est un truc de soin. Si je le pirate, je pourrais vraiment faire un gratuit, mais. J'ai toute ma vie. On est dans la dent du dandy, j'ai déjà exploré ça. Ah, crotte! pas l'air de trop me voir passez là ou pas oui lanceur de balles ouais c'était là et là on va pas interagir ok je me trouve quelque chose à faire quand même, on est d'accord il n'y bah, a rien d'exceptionnel. Hein. Non, moi, j'ai pas un Okay, on est déjà passé par là Si je récupère une balle par euh, dame avec un pistolet Je m'en sors bien Soin universel Ah Ah c'est une nouvelle zone Ok J'aime bien les petits audios. Client en voilà sujet mâle de race blanche. Ah. Vous m'entendez, monsieur Wallace Oui, monsieur Souchong. Parfait. Bon, je vous présente le lot 44. Le nom de côte du lot 44 est rage. À cause de sa tendance à. tenez-le, tenez-le, tenez-le! Tenez Alors, là j'ai plusieurs options. Euh, j'aimerais aller là. Pirater Vous êtes blessé, trouvez un poste de soin. Ah, je me suis raté. J'espère que je peux pas me faire embêter pendant que je craque. J'entends plein de bruits étranges. Alors, toc. Ah, faut les dévoiler avant. Ah, ouais, hop, dévoiler. Pac. Terminé. Hop, me voilà soigné. c'est vrai que j'ai des trousses de soins mais on tentera plus tard là c'est la salle que j'ai visité x fois Si j'ai besoin de la clé je sais déjà plus d'où je viens pourtant les salles sont pas immenses pas de là plutôt de là Si j'ai déjà visité ça Peut-être là que j'étais pas allé encore J'ai l'impression d'être en mode Sac euh, balle et précieuse quand même Est-ce que je peux Oh non Depuis tout à l'heure on peut faire ça Maître de mêlée Le maître de mêlée développe la partie supérieure De l'enveloppe corporelle Vous pouvez ainsi brandir des armes de type massue Avec une puissance et une habilité inégalées. Ok. Ok. J'ai pas de nouvelles armes. Utiliser le machin. On essayer de les avoir en mode euh, discret. Ah, crotte. Ça allait me faire repérer. Je doit être là. Elle me perd quand je m'éloigne. Je voulais la seringue d'Ev. Munition. Pistolet. Choc, je crois qu'on a vidé cette salle. Ce qu'il y a à côté Ah j'ai à nouveau des munitions Ça fait peur Mais là je quitte la zone J'ai tout exploré là Je pense que c'est ce morceau là Alors si je fais marche arrière Et que je vais loin là-bas Ok mais pas une bah c'est cher mais je fais de munitions mais vous êtes riche achetez des munitions Euh ça se tire, ça se tire euh Non c'est pas du tout ça ce que je voulais faire euh, ah mais j'ai toujours pas ma clé moi Par contre là il y a un passage paraît-il Maintenant que je sais que On peut se faufiler Ici accroupi plutôt Ok c'était cette espèce de petite salle Mystérieuse unique Les Chips Voilà, je sais pas pourquoi, si je sais c'est parce que j'ai trop joué à C'est par là qui... Mais il me manque toujours ma clé moi, je sais pas comment. Ah il y a une zone à explorer par là. Ah, il y a un mode lent. J'avais pas fait très attention. Mais donc c'est là que... Il me faut la clé de Chico et Pas moyen de... Passer.. Eh bien on va bien la trouver quelque part. Euh... Hop, si je prends à gauche là. La prochaine. Un homme ou un esclave. Euh. What? Je sais pas exactement comment j'ai fait. Bref, lui me dit que par là, il y a quelque chose auquel je n'ai pas encore accédé. Et requiert du feu c'est tout service funéraire ok ça va pas te faire des frayeurs comme ça depuis quand on jette des corps sur les gens Passer par là Ah Peut-être Il y a encore un type Qui bricole les choses Je le vois pas. Il y avait un mec, c'est pas lui, j'y crois pas. Il y avait une ombre monstrueuse. Expert en sécurité. Vu que j'en ai pris 3, j'ai dû en gâcher un. Hein. Je sais pas trop comment. Bien avoir vu un type, il s'est caché dans les frigos. Alors, on n'a pas le là encore. Saisir le code. <rire> C'est le chrosome. J'en ai déjà eu Il y en a un peu partout au cas où on n'en est pas encore. <rire> Excusez-moi. Alors, on a fait le tour de la zone. Il me reste pas grand chose hein, à part cette zone cachée que Quelle je ne sais pas comment accéder. Je ne veux pas vous faire de mal, mais c'est la procédure normale. du corps j'en ai retiré ça m'a coûté 3 soins ça servait à rien du tout alors il y avait juste une salle qu'on a pas ouvert c'est peut-être pas grave ah je sais pas s'il faut que je boive le whisky ouais faut que j'évite de d'affilée. de toute façon je viens un doute Et j'ai lâché mon truc électrique Code incorrect Je sais pas Où est-ce que je suis C'est pas 0451 le code vois le genre il y avait plein de trucs j'ai pas regardé dans le détail ça on avait fait le tour je crois pas dans les armoires ouais je suis riche Demande d'oublier leurs propres besoins pour penser à ceux des autres. Bon, ah là. à l'armée, au roi, Choc. adieu. Il amélioration. Si tu veux les étonner, le jardin doit visiter. Combien de catastrophes ont été dédiées? C'est le roi bon. et euh. ses yeux. Ah, un distributeur. Alors on pirate Ça peut être un peu compliqué là par contre Hop Oh on est déjà pas mal comme ça Ok Ok un truc comme ça par exemple Ouais ça va c'est largement assez lent Euh là un truc qui va vers le haut comme ça Tac Alors Trousse de soins. On va dire que c'est le plus important Et ensuite munitions Je trouve que la mitrailleuse C'est quand même bien On va prendre du pistolet Mitrailleuse On sera pas mal comme ça Ah El Bandito J'aurais peut-être dû fouiller Le El Bandito plutôt C'est pas gravissime euh, jardin des glaneuses On va aller voir C'est là Ah c'est par là Ah bah je peux acheter des améliorations génétiques Hop Liaison Eve L'utilisation de trous de soins restaure aussi votre Eve Premier fortifiant physique Ah il est fortifiant de tout type Et ensuite armure corporelle ou rage Plasmid rage Ah j'ai pas le droit de... Okay. Comment Est-ce que... La question c'est est-ce que j'ai le droit de les changer Ah non, je peux juste les stocker, bon. Bonus de film doré, vous avez débloqué un épisode des commentaires du réalisateur, regardez-le maintenant ou plus tard à partir du menu principal. De terminer le jeu avant de les regarder. Ok. Commentaire du réalisateur. Euh, Je suis quand même un peu perdu moi. On peut retourner dans l'aile chirurgicale. C'est par là, c'est par là. Ah il y a encore le même type Est-ce qu'on peut le tuer Ah il a plus tellement de vie Ça se trouve c'est lui qui a la clé Est-ce que je l'ai touché à peine J'ai tiré Il va se repointer ou pas J'avais plus ou moins fait le tour par ici. Je sais pas si j'oublie des trucs ou si elles réapparaissent au fur et à mesure. Là je suis passé. Il n'y avait rien d'extraordinaire. il ouais, un truc de soin Ouais Et eh ben je sais plus trop où chercher Je vais faire une pause sur la vidéo Et on reprendra quand je saurai où chercher Je sais pas trop comment j'ai loupé ça Mais en fait c'était dans la pièce où on était Fallait juste euh, Retrouver le Neptune Bounce Rentrer là dedans Je... Ne demandez pas comment... Hop, trésor de Neptune. Vous voyez comment c'était positionné, c'est le... le deuxième sur les 8 niveaux, on va dire. On va pouvoir en découvrir un petit bout ensemble avant qu'on s'arrête pour cet épisode. Apprécier la compagnie d'endroit à c'est lui qui a bâti cette ville et c'est lui qui est en train de l'amener à la mer. Personne ne sait exactement ce qui s'est passé. Il a peut-être perdu la tête ou la soif de pouvoir la consommer ou alors il s'est découvert une vocation de misanthrope. On peut tirer des plans sur la comète pendant des heures. Toujours est-il que des braves gens sont morts. Ma famille se cache dans un sous-marin dans les pêcheries frontaises. Je vous retrouve là-bas. Mm -hmm aller aux pêcheries fontaine <rire> alors j'ai pas beaucoup de sous, mais on peut tenter des trucs alors pas tour pour rien on est d'accord c'est pas grave en soi à condition que j'ai assez de comme ça hop c'est bon alors bon, on va racheter un peu de pistolet et puis voilà Ah. échanger des améliorations génétiques Alors, catégorie plasmide Les plasmides vous donnent le pouvoir de changer le monde euh, ok, physique Qu'est-ce que c'est La génothèque permet d'échanger et de remplacer certains plasmides Tous les plasmides que vous avez acquis peuvent être échangés Vous pouvez aussi utiliser la génothèque pour examiner vos plasmides Les plasmides sont classés en 4 catégories D'accord Choisissez d'abord la catégorie qui vous intéresse sélectionnez ensuite le plasmide que vous souhaitez échanger Examinez ensuite vos plasmides dans cette catégorie Choisissez celui que vous voulez échanger Vous pourrez toujours le réinstaller ensuite Si vous préférez finalement le garder Ok Alors maître de mêlée Augmente les dégâts infligés avec la clé anglaise Le maître de mêlée développe... Euh, D'accord ah donc je peux choisir Alors réduit la difficulté du piratage Réduit la, la vitesse de flux lors des piratages Ouh, Le truc de piratage ça reste relativement facile Ça c'est quoi L'utilisation des trousses de soins restaure aussi votre rêve D'accord Attire un objet, enflamme les objets Remplacement Ok. Donc si par exemple je voulais prendre le truc de force. J'ai un emplacement vide. Alors j'ai pas bien compris le fonctionnement. Donc si je clique sur lui. Retour. Et sur lui. D'accord. Appuyez sur... Pour voir. Ah, j'ai le droit à différents trucs... Arc électrique, disons. Hop. Mais ça n'a rien changé Je pas tout à fait compris. Euh... Ah mais j'ai remis de télékinésie, c'est peut-être ça le souci. D'accord. Et donc là j'ai arc électrique. Feu et arc électrique. Ok. Euh... Eh bien allons-y C'est par où la suite par là Madame... Ils aiment beaucoup jouer avec les ombres Je trouve que ça donne un sacré style au jeu Je sais pas si c'est moi qui souffle en permanence Ah je peux pas la prendre tellement J'en ai tant mieux Ah Une petite fille Ah il y a une machine Mais maintenant un truc électrique Et... Aïe. je peux les machines alors toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc. ça devrait aller comme ça alors j'ai besoin d'un comme ça sur la fin, comme ça là là on peut prendre ça ça, ça, ça il vaudrait mieux que je le remplisse dans le sens Hop. Ah, si le protecteur il est avec ou contre nous. oh il prend des coups... Euh... Ce qui va peut-être me détruire mon machin. Écoute-toi. Mais... Ils ah, se battent entre eux, j'ai envie de dire Laissons sont faire. Ah, C'est vrai que je peux les fouiller avant de les craquer. personnel, ça, c'est très efficace. Ok. C'est là qu'il faut que j'aille. Sur le quai inférieur. Ah, si je veux louper cette zone-là, mais je ne veux pas louper cette zone-là. Donc lui, il est endommagé. Est-ce que ce serait pas le moment pour passer à l'action Dans la tête si possible Valser, oh non, du coup, je peux plus toucher. Il se trouve, il y avait des choses Ils ont toujours plein de thunes, ces bonhommes-là. Alors, Mediopraxis avec Mediopractice vos troupes de soins sont plus efficaces et soigneront les maladies et blessures à une vitesse ébouriffante. Ok, Oh. Oh. C'est un collectable, ça. Touraine détruite. Ah. Une clé. C'est ramassable, ça. C'est des armes. Fusil. Aïe aïe Saleté Ok Ah il y en a encore qui me tire dessus On va repasser aux antipersonnels C'est quand même plus efficace On va finir cette salle Et après On s'arrêtera là pour cet épisode. Il y a ah. hein encore pas mal de monde. C'est une caméra ça Alors ah c'est un signal. Attention. Qu'est-ce que c'est Leur, est douce. Si vous êtes coincé, appuyez sur H.conseil. C'est bon à savoir. Je sais pas si les conseils seront toujours suffisants, mais... Ah. J'ai la clé maintenant. On est où là? Dans la suite, en tout cas. Alors on peut acheter un emplacement de plasmide. Ça, je prends. Lancez des objets sur vos ennemis. Attrapez leurs grenades au vol pour les leur renvoyer. Ouais, je connais. Je... Ça veut dire qu'il va falloir que je mette quelque chose dedans. Je sais pas quoi. Alors, il me reste 60. Santé, je peux pas toucher. Repousse les créatures et les objets grâce à une onde de choc. Créer un leurre qui détourne des ennemis et réduit tous les dégâts physiques. C'est pas mal ça. Mince, j'aurais dû faire placer. Je sais pas pourquoi. Récupérer quelques points avec mes santé. J'ai encore euh, l'option de le placer ou pas ah, J'ai eu télékinésie oh, Il est pas mal télékinésie hein. Sur F3 du coup Alors par habitude par contre Ah on peut pas les échanger Dommage euh... On est dans la salle suivante Donc on va attendre un peu Pour la suite J'espère que ça vous aura plu, moi je m'amuse sur ce jeu, je ne dois pas le temps passer, j'essaye de faire des vidéos d'une durée un peu raisonnable quand même, euh, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode.